Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui un petit petite vidéo de tuto concernant Total War Warhammer 3 Alors c'est un peu particulier parce que ce sera une présentation, un petit peu un conseil pour les débutants sur les factions euh, Parce que le mode, alors bien sûr cette vidéo risque de pas très bien durer dans le temps en fonction des, de la méta Mais ça se trouve si, hein, je, je ne sais pas euh, Je pars du principe qu'il y aura probablement des changements avec le temps Peut-être dans un an, deux ans, trois ans qui feront que cette vidéo peut-être sera moins... Véridique. En attendant ce que je présente aussi dans cette vidéo, c'est mon point de vue. Mon point de vue, j'ai pas sorti cette vidéo dès le départ. j'aurais pu la sortir bien avant sur Total War Warhammer 3 lorsque le jeu est sorti, mais j'ai préféré attendre de tester plus avant les différentes factions pour pouvoir avoir me donner mon point de vue sur la facilité, la difficulté des factions. Donc on va commencer par, je le rappelle, mon point de vue, mon avis sur la question, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, si jamais vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas à dire pourquoi dans les commentaires, avec respect bien entendu. Euh, donc on va commencer parce que c'est vrai que le mode donc euh, Royaume du Chaos du 3 est pas si simple que ça, avec le principe des failles etc, c'est quand même assez difficile, donc... Il y a certaines factions qui s'en sortent très bien. Déjà, premièrement, je vous conseille toujours de commencer par le prologue de Total War Warhammer 3. Commencer par le 3 n'a nagez... jamais... Enfin, je veux dire... On pourrait dire, moi bon, on va commencer par le 1, on va commencer par le 2, parce que le 3, peut-être que c'est trop dur, c'est vraiment pour les, les, les, les joueurs confirmés, tout ça, tout ça. Oui, c'est plus dur, vous pouvez toujours jouer en facile, je le rappelle, il y a toujours euh, le mode pause, euh, le mode ralenti, etc. En, en bataille, donc pas de problème, vous avez les sauvegardes automatiques pour pouvoir recharger si vous avez fait de la merde, etc. Il n'y a pas de souci et il euh, n'y a pas de honte. Et point très important... Jouer au prologue Le prologue de Total War Warhammer 3 En plus de vous prendre en main Comme ça n'a jamais été fait par le passé Il est extrêmement bien narré Bien compté Pour vous euh, servir d'introduction Dans l'univers de Warhammer Donc ça c'est très très bon Et même les failles d'ailleurs Vont vous parler de l'origine Parce qu'en revenant sur Belacor, On en profite pour refaire un point Sur l'origine du monde euh, de Warhammer Donc c'est assez cool à ce niveau là Donc c'est vraiment Total War Warhammer 3 est Le meilleur pour commencer je dirais Et pour commencer Dans le prologue On joue qui se lève Donc on se dit Bon bah voilà Le procédé naturel c'est de jouer qui se lève et eh bien non eh bien non qui se lève démont du chaos on pourrait dire que ça peut être pas mal en plus c'est conseillé pour les débutants non n'écoutez pas ça c'est pas vrai <rire> c'est pas vrai euh, les deux sont des campagnes extrêmement punitives si jamais vous faites des bêtises donc euh, ne faites pas ça ne faites pas ça si vous voulez commencer euh, le jeu je vous conseille katei c'est pas parce que j'adore Katei, hein, vraiment, j'essaye je, d'être le plus objectif possible et de vous donner mon avis. Katei pour les débutants, c'est très cool. Alors, bien sûr, vous avez des, des systèmes qui sont assez difficiles à gérer, notamment l'harmonie, l'harmonie de campagne, l'harmonie de bataille. Mais le roster, alors parce qu'elle va gueuler si je continue, donc Katei, le principe, c'est que vous êtes dans des endroits, donc vous êtes tout à l'est. Au niveau de la carte, vous êtes au milieu des Kateyens, donc c'est... Il n'y a pas de problème, vous êtes avec des voisins très potes Si vous jouez avec euh, Zhao Ming, vous êtes même plutôt en bon terme avec les Ogres Qui pourraient être la grosse menace pour, euh, pour Katei Donc au final, ça va Et même Miao Ying peut avoir de bonnes relations avec les Ogres pour le coup Donc la véritable menace, c'est le Nord Donc en gros, on vous attaque surtout que d'un côté Et ensuite, il y aura les failles à gérer Donc à ce niveau-là, en termes d'assises, vous êtes très très bien les, euh, les ressources sont vraiment bonnes, genre vous avez un, une énorme économie, vous avez des unités très bonnes défensivement, des très bonnes unités de tir, une infanterie qui tient la route, le roster de Katei est très très complet, donc vraiment Katei je pense que pour débuter c'est génial. Et en plus ce qui est vraiment bien avec Katei c'est que c'est facile à prendre en main mais extrêmement dur à maîtriser parce que vous avez l'harmonie, le système d'harmonie notamment qui est pas simple à prendre en main, enfin qui, qui demande un petit peu de temps. Pareil la boussole c'est pas un truc qui est trop trop dur Généralement 90% du temps vous la mettez en croissance Donc il n'y a pas de, de souci Et les caravanes à gérer qui vont être un petit peu plus délicates aussi Mais globalement et qui, où, quand, comment Ça c'est vraiment le, le, le truc des caravanes Mais globalement Katei, Pour commencer je pense que c'est le top La plupart commenceront par un Miaoying Ce que je peux comprendre euh, Mais ZAOMING MIAOING les deux se valent Je ne trouve pas qu'il y en ait un enfin pff, Chacun a sa plus grosse difficulté Je dirais que Miao Ying commence, elle a directement oh, des positions défensives de taré la, euh, la plupart vont préférer Miao Ying parce que bah, c'est la waifu Mais euh, moi Zaoming j'adore, euh, j'adore également Comme tes potes avec les ogres, c'est vrai que ton, ton ouest est assez sécurisé Il faut juste faire attention au jeu des alliances des ogres euh, Privilégier des alliances défensives et même peut-être plus des packs de non-agression que des alliances Parce que les ogres à un moment donné vont se foutre sur la gueule Donc euh, vos alliances vont être mises à mal Donc essayez de garder des rapports cordiaux mais pas plus... pas plus loin on va dire <rire> zonez les ogres <rire> c'est important n'ayez pas d'idyl avec eux c'est le petit bémol je dirais pour Zoming. sinon votre fiabilité va en prendre un coup à un moment donné parce que Grécius a tendance à vouloir déclarer la guerre après à, tout, à tous les ogres donc euh, essayez de garder des rapports cordiaux avec tous les ogres même Grécius comme ça pas de problème euh, et on se concentre sur le nord et sur la capture des âmes donc Astiola Katei est tout à fait ok Ensuite, peut-être une surprise de cette vidéo, les royaumes ogres. Royaumes ogres, je trouve... Alors attention, royaumes ogres, je vais bien préciser, on parle de Grécius. Grécius est très facile, très très très facile. Les unités des ogres sont monstrueusement fortes. Peut-être que d'ici là elles seront nerfs ou quoi que ce soit, mais à l'heure actuelle les ogres c'est monstrueux, c'est très costaud, c'est facile à jouer pour le coup, très facile à jouer, que ce soit en bataille ou en campagne. Le seul bémol, le seul hic qui pourrait, où on pourrait me dire, non c'est pas si facile que ça, c'est le système de bouffe. C'est la viande, chaque armée s'alimente de viande, etc. C'est juste la mécanique qui est un petit peu difficile et c'est pour ça aussi ce qui fait que je ne mets pas avant Katei. Mais globalement, avec Gressus, vous avez tellement des bons rapports avec les ogres, vous avez tellement dans un endroit où vous vous faites emmerder par personne, que Gressus c'est très très simple d'avoir une énorme assise commerciale et de pouvoir faire plein de euh, vos, vos trucs d'og dans votre coin il n'y a aucun problème pareil les unités sont monstrueuses ben vraiment les unités sont dingues avec Gressus donc faut pas avoir peur euh, Gressus, le jour où les nains du chaos arriveront par exemple ce sera peut-être plus dur pour euh, Gressus et les ogres mais à l'heure actuelle c'est vraiment facile et je pense que même quand les nains du chaos vont arriver Gressus sera pas le plus ça ira pour Gressus, hein, c'est peut-être pour d'autres ogres où ce sera plus compliqué donc euh, non Gressus je pense que ça va, c'est vraiment assez simple Attention au système de viande, bien euh, gardé avec les campements et tout. Il faut bien. Mais ensuite, c'est bon. Si vous restez dans votre air d'effet, il n'y a pas de problème. Les unités, encore une fois, les Master Rock, euh, les, euh, les, euh, les mangeurs d'hommes, euh, les, mangeurs les euh, bouts de fer et tout. Enfin, genre, même le lance-ferraille, tout est bon. Quoi. Et même Grécius en lui-même, il est vraiment très costaud. Euh, à côté de ça, ça Scrag, le désosseur, je dirais que. Il n'est pas aussi simple que les autres. Vraiment, là, on parle du cadre facile-facile. Hein. Katei, Royaume Ogre, euh, Katei et Gressus, c'est vraiment les plus simples pour moi. Parce qu'en fait, tout le reste est plus dur. Tout le reste est dur. Donc pour moi, c'est les plus simples. Maintenant, Scrag, j'avoue que je sais pas trop où le placer. Je dirais qu'il est dans moyen, Scrag. Parce que les ogres, encore une fois, très wow. facile à jouer. Lui, c'est un magicien. Donc il a une magie qui est très forte. La magie de la gueule, elle est vraiment très bonne. Notamment le sort de la gueule qui est monstrueux. Même le point est cool, donc euh, il a vraiment des, des sorts excellents Le petit bémol de Scrag qui fait que c'est dur, c'est son point de départ sur la carte Il est très loin des autres Royaumes Ogres et il est rapidement en conflit contre beaucoup de monde Personnellement j'ai tendance à vous conseiller de, si vous êtes en bonne relation avec l'Empire C'est tout à fait faisable, dans ma campagne je suis pote avec l'Empire, je m'y suis même mal pris Il faut partir du principe qu'il faut essayer de d'entamer direct les pourparlers avec euh, Karl Franz Pour éviter qu'il vous tape dans le dos mais si jamais vous êtes en bon terme avec l'Empire, vous allez être tranquille Mais alors tranquille de chez tranquille Vous aurez votre assise au sud, vous gardez des armées pour les protéger Et ensuite vous pouvez foncer au nord euh, pour aller fracasser, mais limite vous installer en Orska quoi. Donc c'est vraiment très très facile Et pourquoi pas aller péter la gueule de, de prendre la Sylvanie En plus comme ça vous êtes encore plus apprécié par vos potes de l'Empire Donc vraiment ça dépend de votre début, et vraiment c'est au tour 1 que ça peut jouer avec Srag hein. à ce niveau là, du coup, vous allez me dire, c'est dur si ça se joue au tour 1 en fait, même les forces de l'Empire, de toute façon, elles vous posent pas trop de problèmes hein. euh... globalement vouloir marcher dessus, parce qu'en plus l'Empire, contrairement à, à l'Empire du 2 l'Empire dans, le... dans, la... dans cette carte là, de... De... du chaos avec le 3 on va pas se mentir, ils sont assez, euh, chacun se bourre la, la, la, la tronche, ils sont pas du tout unis, donc c'est assez facile d'en de, de, de, de tirer avantage. Mais une fois que vous avez géré les Nains et les Skaven, vous avez le contrôle du Sud-Ouest et c'est par la suite. Moi par exemple, mon erreur ça a été de commencer à faire des bons termes avec l'Empire, mais pas trop avec Karl Franz. Donc je m'occupe du Nain et, de l et des Skaven et le temps que je fasse ça, Karl Franz me déclare la guerre. Donc ça a foutu le problème et encore je suis déjà en train de corriger la situation et je veux Carlito en pote. Donc... Ça se passe pas trop mal en fait. Mais si vous, au tour 1 vous essayez de rentrer en guerre avec les ennemis de Karl et euh, vous avez de bonnes relations avec lui, vous n'allez pas vous faire euh, taper dans le dos comme moi. Euh, donc normalement ça va. Mais c'est quand même un petit peu dur, il faut en avoir, en avoir conscience à ce niveau-là. Mais du coup je dirais qu'il est moyen. Moyen dur. Moyen dur. Par contre tous les autres sont durs. <rire> tous les autres sont durs. Donc il y a Kislev qui est à des campagnes euh, probablement les plus difficiles du jeu. Démon du chaos. Le starter va être extrêmement difficile aussi Donc euh, vraiment ne jouez pas, commencez pas par celle-là Maintenant on va commencer par du coup les 4 dieux du chaos. Dans les 4 dieux du chaos, des mécaniques très particulières pour certains euh... Alors à ma grande surprise, beaucoup de gens considèrent que Korn est facile pour les débutants Je ne suis pas du tout d'accord Mais alors pas du tout, du tout, du tout d'accord Que ce soit en bataille ou en campagne hein. En bataille, euh, oui Skarbrand, oui bien sûr, en bataille Skarbrand. Mais c'est même pas le, best le, le roster de Korn, c'est Skarbrand. Clairement Scarbrand, bah, c'est un one man army, hein, le machin il tousse tout droit, il défonce tout Donc effectivement là dessus il est fort Mais la campagne et les batailles sont pas simples, c'est vraiment pas simple Alors que Zinch, je trouve que Zinch est le dieu le plus simple pour des débutants Vous allez me dire ouais il y a la magie, il y a la manipulation des vents de magie Tout ça tout ça c'est pas si simple Honnêtement Zinch la magie est très forte Vous avez très peu de problèmes de génération de magie avec euh, Zinch contrairement aux autres aux seigneurs Donc Zinch il n'y a pas tant de problèmes que ça D'ailleurs, la génération de magie, on pourrait se dire, bah, du coup, Katei il y a des problèmes. Si vous prenez la boussole et que vous mettez 90% du temps sur euh, le lac, généralement, vous avez croissance plus vent de magie en Katei, donc il euh, n'y aura pas de problème. Mais du coup, pour ce qui est de Zinch, c'est le seul démon qui a des unités à distance et autant de tirs à distance. Donc, et honnêtement, les horreurs roses, les horreurs bleues se démerdent très très bien, et pourtant, c'est des unités très très basses, donc... Vous pouvez, moi honnêtement dans ma campagne j'ai toujours des armées d'horreur rose quasiment à 50% d'horreur Et je, je roule sur l'adversaire et je suis en guerre avec les ogres de partout et je, le, et je les bats Donc Zinch honnêtement le tir très fort, les, la magie très forte, les, les utilisations des dieux très très fortes aussi La campagne très facile, vous avez aussi tout ce qui est subterfuge avec le changement des us euh, qui est vraiment cool, hein, genre vous pouvez. Oh bah cette, cette, cette colonie m'intéresse, bon hop, allez à moi. Genre oh toi tu vas déclarer la guerre à lui, hop, allez hop, <rire> rébellion ici, comme ça, hop. Genre vraiment, Zin, je trouve que d'un point de vue campagne et bataille, c'est. Attention, ça reste un dieu du chaos, donc c'est pas si simple que ça. C'est pour ça que je le mets pas du tout au même niveau que Kate et Ogre, mais je dirais moyen facile, ou difficile, entre, la, entre moyen et difficile. Mais Zinj, honnêtement est le plus simple pour moi des dieux du chaos, des quatre dieux du chaos. Ensuite, ensuite, ça se joue entre euh, Nurgle Korn et Slanesh. Je pense que Nurgle est le plus difficile de tous, honnêtement. Donc on va venir entre Korn et Slanesh. Et j'avoue que je ne sais pas trop. Je vais les mettre en même temps parce que je ne sais pas trop qui est le plus dur. Euh, D'un côté, Slanesh, sa campagne est facile. Vraiment facile. Vous, êtes, vous avez des énormes. Euh, énormes apports commerciaux. Vous êtes les seuls démon qui pouvait commercer avec euh, vous êtes le seul démon la seule faction démoniaque à pouvoir commercer donc ça quand même c'est cool vous allez le système de vassalité qui est complètement euh, pff, genre euh, allez hop toi t'es mon vassal <rire> salut vous, vous pouvez créer de nouvelles armées qui vous coûtent des dévots mais pas d'argent donc les dévots bon pas de problème on avance donc et nakari il est beaucoup trop fort on parle de Scarbrand souvent mais nakari il est monstrueux et en plus il peut utiliser de la magie donc ce qui est vraiment dur avec slanesh c'est ses unités les unités de slanesh c'est du glass cannon, du canon de verre ou euh, du dragon de papier hein, pour l'expression. C'est vraiment très très... Ça fait énormément de dégâts mais c'est extrêmement fragile. C'est ça la difficulté. Slanesh, c'est la micro-gestion pendant les batailles qui est dure. La campagne n'est pas spécialement dure de Slanesh. C'est les batailles. Et les batailles, même en facile, même si vous découvrez le jeu, vous appuyez sur pause, vous mettez au ralenti, vous allez pouvoir gérer les armées. Vous allez perdre des unités, c'est sûr, puisqu'en plus les démons, ils n'ont pas de morale. Donc quand le moral s'effondre, c'est l'unité qui disparaît donc vous allez perdre des unités c'est sûr mais c'est pas si dur que ça et vous avez encore une fois le mode pause le mode ralenti pour parce que clairement à, ré... à vitesse réelle si vous ne mettez pas de ralenti la neige c'est pas simple hein. c'est que des unités de flanqueur, hein, que du flanking donc que des troupes qui vont servir à, à harceler l'adversaire sur les côtés donc il faut vraiment micro gérer comme pas possible cela neige c'est très très exigeant en termes de micro gestion mais encore une fois, si vous mettez pause ou vous mettez un ralenti, il n'y a pas tant de problèmes que ça. Donc c'est les batailles où ça va être un peu plus sportif, mais globalement ça va. Donc la campagne est tellement facile à côté de ça, je trouve que Slanesh, c'est très bizarre. C'est que d'un point de vue macro-gestion, c'est très compliqué, enfin c'est très facile, d'un point de vue micro-gestion, c'est très compliqué. Donc, <rire> Et même sa magie est très forte à Slanesh, hein. donc euh, très sous-estimée d'ailleurs, je vois beaucoup de gens dire oh ouais. mais franchement la magie de Slanesh est vraiment bonne hein, je trouve. Hein. Donc euh, pas de soucis à ce niveau-là. Korn, corn, la grande difficulté, le système de campagne, très très particulier, euh, parce que c'est que du euh, ce qu'on appelle du snowball, du, de l'effet de boule de neige. C'est-à-dire que pour vous, Korn, ça peut être très facile comme très difficile. Sauf qu'un débutant, bah, il ne saura pas quoi faire, il ne prendra pas les meilleures décisions pour pouvoir snowball, pour pouvoir avoir cet effet boule de neige. Donc si vous êtes en train de snowball, donc je pense que les joueurs confirmés se disent « Non, Korn, c'est facile. » Mais moi je me parle du principe d'un débutant Ou d'un joueur qui n'est pas, pas aussi expérimenté Et Korn pour moi à ce niveau là est très difficile Et très très punitif Si vous commencez, vous n'avez pas d'économie Vous n'avez pas d'économie déjà avec Korn Et même pour récupérer le système de province Et tout, c'est euh, pas simple Donc euh, alors, oui ça se récupère automatiquement Mais il faut euh, prendre les bonnes décisions Pour pouvoir les récupérer automatiquement Et pendant ce temps l'IA peut récupérer des villes aussi Donc Korn, le système de campagne Très difficile il vous, Si vous voulez avoir une économie qui sera jamais bonne, hein, qui sera juste stable Il faut garder votre jauge de combat active Donc ça sous-entend déclarer la guerre Si vous déclarez la guerre ça veut dire que vous avez moins d'alliés Ou alors si vous faites ça intelligemment Vous en avez quand même quelques-uns Mais vous bourrez dans le tas très souvent Donc vous étendez votre royaume énormément Beaucoup de failles, beaucoup de problèmes Beaucoup de, de batailles à gérer Et même en bataille, ok il y a Scarbrand. Mais pour les armées où il n'y a pas Scarbrand, Et même dans l'armée où il y a Scarbrand Scarbrand il fait très mal mais il est aussi fragile, hein. Nakari est limite plus résistant et en plus Nakari a des sorts, ce qu'il n'a pas à Scarbrand, il n'y a pas de magie chez Korn et surtout chez Korn, alors moi je me suis donné un défi plus dur c'est que je joue pas les unités euh, Warhammer 40 000. là je joue pas, euh, je joue pas les broyeurs d'âme euh, et euh, les canons à crâne donc forcément c'est un peu plus difficile, mais vous de votre côté, vous avez accès aux canons à crâne, ok, mais sinon pas de tir pour euh, le Korn, donc c'est quasiment un peu dans l'idée que Slanesh, c'est-à-dire que des unités de flanc. Heureusement il y a les guerriers du chaos qui font que vous avez quand même une unité de ligne qui est quand même très forte par rapport à Slanesh. Donc Korn est quand même plus simple à gérer en micro-gestion que Slanesh, mais ça reste un démon où vous avez très peu de tir, vous êtes très fragile au tir. Vous avez des unités, les sanguinaires notamment sont, font très mal mais sont très fragiles, donc ça rappelle un petit peu les unités de Slanesh à ce niveau-là. Euh, donc Khorne en bataille c'est pas si simple c'est pas si simple même les écarisseurs qui sont monstrueux si vous les oubliez un petit peu ils meurent hein. moi j'ai perdu et pourtant j'ai quand même pas mal d'expérience sur Total War j'ai perdu une de mes deux unités d'écarisseurs parce qu'ils se sont coincés j'ai pas réussi à les désengager et ils sont morts donc euh, ça ça reviendra sur une vidéo que je vais présenter sur les points faibles de Total War Warhammer 3 mais le désengagement c'est une catastrophe notamment sur les écarisseurs qui sont monstrueusement gros euh, donc Khorne j'aurais tendance même à dire que c'est plus dur que Slanesh. Mais là il y a des bas. je sous-entends, je suis d'accord, il y a débat Korn, Slanesh, pour moi ça se vaut à peu près Il y en a un où euh, la macro-gestion est très facile et la micro-gestion est très difficile Korn, tout est un petit peu dur je trouve euh, Parce que c'est encore une fois, c'est que des unités de flanc, donc très fragiles, peu de tirs Et c'est pas simple à gérer, c'est pas simple à gérer Vous avez bien sûr le mode pause, mode ralenti, mais la gestion d'une ligne, c'est pas si simple hein. Ça a l'air simple, mais c'est pas si simple La plupart des débutants font des grosses erreurs à foutre tout euh, en ligne droite c'est pas simple à gérer une ligne en vrai. Donc euh, les deux je les mettrai au même niveau. Ensuite on a Nurgle. Euh, certains diraient que Nurgle est aussi difficile que Kislev et des bancs du Chaos. J'aurais tendance à dire que Nurgle est peut-être quand même un peu plus simple que ces deux là. Mais ça se joue à pas grand chose. Nurgle pour moi est des quatre le plus difficile. Pourquoi Le système économique est terrible. Euh, parce qu'ils ont un nouveau système avec l'idée que le bâtiment meurt et renaît. Ça c'est génial d'un point de vue lore c'est génial. D'un point de vue gameplay c'est totalement novateur. Mais il doit fonctionner sur le système de peste. Il est très dépendant du système de peste. Et pour lire tout ça, c'est compliqué. Les batailles. Alors, certes, les à elles tiennent. Hein. Elles tiennent, elles sont. Mais c'est lent. C'est très vulnérable au tir. C'est extrêmement trop vulnérable au tir, même, je trouve par rapport à la tankinesse que c'est censé être, donc euh, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Même la magie de Nurgle n'a pas une portée gigantesque, donc encore une fois vous avez Kugat bien sûr, mais chaque armée vous avez le, le numéro 1, donc forcément ça marche plus facilement, mais c'est là où vous voyez la difficulté, c'est plus avec les deuxièmes armées. Donc Nurgle, pas si simple, hein. vraiment le plus dur je pense des 4 dieux du chaos, euh, que ce soit au niveau de la gestion de campagne, ou les batailles, c'est pas simple, c'est vraiment pas simple, euh, il faut aussi, et le débutant n'a pas tendance à sacrifier des unités, euh, Nurgle, faut pas hésiter à sacrifier des unités. Euh, par exemple, vous avez vos porte-pèces qui seront là pour mourir, pour pouvoir permettre aux autres d'infliger de, des dégâts. Et ça, le débutant, il n'a pas du tout ce, ce genre de réflexe. Les Nurglings, l'utilisation des Nurglings, on peut l'utiliser en char à canon, on peut l'utiliser euh, en, en étouffement, on va dire, d'adversaires, en allant euh, apporter le surnombre sur les lignes. Enfin, genre, c'est pas simple à jouer Nurgle du tout, je trouve. Maintenant, ce qui fait que Kislef et démons du Chaos pour moi sont très durs, c'est leur. Emplacement de campagne. C'est vraiment le remplacement de campagne. Et c'est surtout la campagne qui fait que c'est extrêmement difficile. Commençons par les démons du chaos. Démons du chaos, euh, en soi vous avez le roster de toutes les unités de démoniaque. Donc ça c'est cool. Parce que vous pouvez avoir du coup les, les broyeurs d'âme de Nurgle, par exemple. Euh, les, euh, les horreurs de Zinch pour avoir du tir. Et avoir le cac de Slanesh et Korn et la ligne de Korn, donc les guerriers du chaos. Donc c'est plus simple. Mais à l'heure actuelle, Nurgle, Zinch et Slanesh n'ont pas de ligne de guerrier. Euh, du chaos façon corne pour justement avoir une spécificité, peut-être qu'à terme ça, ça arrivera, les gars de Nurgle, les gars de Slanesh, les gars de Zinch, pour le moment ce n'est pas le cas, et donc forcément, bah, euh, le démon du chaos lui il a pas ce problème, parce qu'il a accès à tout, donc c'est ok. Le petit bémol c'est aussi les gestions, la gestion du personnage, qui est pas simple, savoir quel malus, quel bonus à apporter, qu'est-ce qui est vraiment le plus rentable, tout ça, ça demande quand même de l'expérience, de, de la connaissance, mais surtout l'emplacement de jeu, du perso, vous avez géré toutes les corruptions aussi, donc ça... Je veux dire, chaque dieu a sa corruption. Donc vous avez une corruption à gérer. Lui, il en a 4 5 avec la corruption universelle. Donc, <rire> vous courez un peu dans tous les sens. Mais le vrai problème du démon du chaos, c'est le remplacement. Si vous suivez ce que vous dit le narrateur, et que vous prenez le sud de, de la Norsca, vous vous faites attaquer par toutes les nations impériales et même les elfes sylvains qui débarquent chez vous. Et là, ça va être le Vietnam. Ça va être l'Afghanistan. Vous allez... Euh... Avoir l'une des, des, des campagnes les plus difficiles du jeu. Alors qu'en fait, faut pas écouter le prologue et aller vers le haut. Et si vous allez vers le haut au départ, histoire de, de récupérer les assises, ça se passera mieux. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il faudra récupérer le sud. Et vous allez vous prendre la balle d'ennemis, Kislef, elfe Sylvain, Empire. Et Elfe Sylvain, on va pas se mentir quand vous jouez Démon, Elfe Sylvain, c'est pas cool, c'est vraiment pas cool. <rire> Parce que les démons, ils sont très fragiles au tir. Hein. Et les elfes Sylvain, bah, c'est juste les meilleurs tireurs du jeu. Donc, c'est pas, pas simple. Et vous avez la seule faction Elfe Sylvain qui est littéralement en dessous. Et allez attaquer les elfes Sylvain pour mettre fin à la menace. Hein. Bah, bah, bon courage, hein. j'ai la chef. Donc, euh, démons du chaos, pas simple à ce niveau-là. Mais quand même, je pense que le pire, c'est qu'il se lève. Euh, qui se lève avec. Donc, il y a Boris Boka hein, qui peut être débloqué et qui est débloquable. En incarnant Kislev, gagner la bataille de quête, blablabla, tenir les trois grandes capitales pendant 10 tours pour avoir la bataille. Euh, Boris commence dans les Terres Sombres, c'est ce déjà dur, mais ce sera encore plus dur quand il y aura les Nains du Chaos qui débarqueront, parce que les Terres Sombres c'est aux Nains du Chaos. Maintenant Boris, il est tellement spécialisé dans les Ours que ça va, Là, en bataille euh, les Ours c'est cool. Et Kislev je pense que c'est un bon résumé de commencer par euh, Boris, moi je ne l'ai pas encore à l'heure actuelle, mais j'ai déjà joué Boris sur la campagne A3, donc je sais à peu près ce que ça fait, et je connais son emplacement, qui est dans les terres sombres donc Boris pas, encore une fois c'est un peu le, la même idée que tout qui se lève donc je vais résumer ça avec Boris batailles sont pas si dures et encore mais les batailles sont pas si dures le truc c'est surtout la campagne qui est extrêmement difficile vous allez vous en prendre plein la tronche et c'est là où on verra que les batailles, le, le potentiel de bataille de Kislev est pas non plus si grand que ça Alors bien sûr ils ont des très bonnes unités Mais euh, il fallait bien ça pour compenser la difficulté de la campagne quoi. Parce que c'est chaud Alors la seule campagne que je n'ai pas faite c'est Costaltine, Mais je sais à peu près ce que ça donne Et Costaltine est probablement la campagne la plus difficile de tout le jeu Voilà, <rire> Parce que vous avez pas Katarina, vous avez pas autant d'accès à la magie Vous avez pas euh, les, euh, les gardes de Givre et les demoiselles de Givre tout ça tout ça Donc les gardes de J, on va pas se mentir, c'est l'une des meilleures unités de qui se lève, Donc, euh, bon, bah c'est bien quand vous pouvez en faire beaucoup. Costaltine, lui, il a pas accès à ça. Hein, donc euh, Alors, Costaltine, je pense qu'il va être buff. Ils vont lui donner des boosts parce que c'est. Il est vraiment, vraiment, vraiment faible, Costaltine, à l'heure actuelle. C'est ce qui fait que Costaltine, pour moi, est le plus difficile. C'est que les deux ont un starter très dur. Je vais expliquer pourquoi après aussi. Mais Costaltine, lui, il a pas le bonus d'unité que Katarina peut avoir. Donc, Costaltine est le plus dur. Et pareil, Boris, lui, il a euh, des très bons bonus au niveau des, des cavaliers ours. Le problème, c'est... Donc, Katharina. Katharina, la campagne, pourquoi est difficile Vous n'avez que trois villes de votre empire qui puissent être améliorées au niveau 5. Toutes les autres sont qu'au niveau 3. Sachant que, comme elles sont assez lointaines les unes des autres, et que quand les failles débarquent, les démons sortent, il va falloir fortifier toutes vos défenses, toutes vos villes quasiment, il va falloir les fortifier. Donc ça veut dire un emplacement de bâtiment qui est spécialisé dans la défense, donc il ne vous donnera aucun revenu, aucun bonus de croissance ou quoi que ce soit. Donc se développer avec Kislev, euh, ce n'est pas facile. Vous avez la course, vous avez également la course... Pour, euh, je commence la course euh, Enfin Costaltine la cour de givre Le développement entre la cour de givre La, la course à la dévotion pardon. La course à la dévotion entre Katarina et Costaltine Qui met un énorme coup de pression Un gros coup de stress Donc pas simple à ce niveau là Vous avez des invasions démoniaques Qui vont partir dans tous les sens Sachant que vous pouvez potentiellement Si vous y prenez mal vous avez aussi Ou pas de bol Vous avez aussi les orques Et les scaven à l'est qui peuvent débarquer sur vous Vous avez les ogres qui débarquent au sud Potentiellement notamment Scrag. Et vous avez les démons, les nations démoniaques, les norses, la gestion de la dévotion, et honnêtement au départ la gestion de la dévotion, ça va vous faire euh, créer des invasions chaotiques, mais vous pouvez les. Vous pouvez vous en servir justement pour vous booster un petit peu en début de partie. Mais vous allez forcément faire une erreur et faire pop des armées de chez vous. Donc ça c'est au début, donc ça ça sera un problème. Mais derrière, invasion démoniaque des quatre seigneurs démons majeurs. Vous avez les invasions du prince démon euh, des, des nations, enfin des, des légions du chaos. Les Norse c'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Et ça en boucle, en boucle, en boucle. Et on se dit au début, ouais, c'est la difficulté de lancement, ensuite ça ira mieux, ça sera encore pire après. Donc, et en plus, le jeu va vous inciter à confédérer. Du coup, si vous confédérez, vous aurez aussi des problèmes de confédération et surtout, vous n'aurez pas vos alliés pour pouvoir améliorer vos villes principales et pourquoi pas euh, se servir de vos alliés comme un peu rempart euh, et comme protection donc tout le système fait que ça va être extrêmement difficile qu'ils se lèvent et même les unités certes on a beaucoup d'unités hybrides qui sont capables de, de gérer le corps à corps et le tir mais quand vous êtes face à des démonettes ou des sanguinaires vos cossards ils feront rien du tout en fait donc euh, c'est il faut très vite aller sur des unités garde du tsar pour tenir la ligne Garde de givre pour tirer <rire> Et euh, des, che des, des chevaucheurs d'ours Surtout qu'il y a une erreur aussi C'est la cavalerie Et là vous arrivez dans un grand débat de Total War Warhammer C'est la cavalerie Et même si la cavalerie a été buff à la fin de Total War Warhammer 2 Et encore buff notamment sur la collision Dans Total War Warhammer 3 Le problème c'est que la cavalerie de Kislev C'est de la grosse merde À part les chevaucheurs d'ours La cavalerie de Kislev dans le lore c'est censé être l'une des meilleures cavaleries du monde Notamment les, les lanciers, les et la garde, la, la, les gardiens, enfin, la garde du griffon, je ne sais plus si c'est garde, mais les, les, les, les, les, les griffons, quoi, les, euh, les cavaliers griffons, tout simplement, on va dire ça comme ça. Les cavaliers griffons, c'est censé être monstrueux, et c'est de la merde en jeu. Ils n'ont pas de perse armure pas d'anti-infanterie, pas d'anti-large, ils sont... C'est tout simplement les hauts-elfes, c'est le même délire que les hauts-elfes, c'est une cavalerie qui est nulle à chier. Et le pire, c'est que leur meilleure cavalerie, alors au moins qui se lève, à les chevaucheurs d'ours, ce que n'a pas les hauts-elfes, mais les hauts elfes font les chars, on va dire, c'est leur gros ours à eux Et en fait la meilleure cavalerie à cheval, c'est la première cavalerie en archer en fait Quand vous dites ça, c'est dommage, <rire> c'est très navrant Donc euh... Et comme ils sont classes, on a tendance à vouloir les prendre en plus Puis il y a l'effet, on a vu les cinématiques et tout, ils sont magnifiques, les lanciers et les tout ça Et c'est de la merde, <rire> ne faites pas ça Donc euh... alors si vous pouvez, vous pouvez les jouer bien sûr Mais soyez, soyez euh, prenez bien en compte qu'il va falloir beaucoup de micro gestion. Pour pouvoir optimiser une unité qui est pas terrible. Donc euh, vous pouvez jouer ce que vous voulez bien sûr. Mais c'est pas fou. Donc c'est vrai que toute la campagne vous incite à aller dans l'erreur. Et même. C'est marqué première campagne recommandée. NON NON Ne suivez pas les consignes <rire> Donc euh, tout vous piège en fait. Et les unités vont avoir beaucoup de mal. Heureusement vous avez.. Euh, même même juste, justement l'unité ultime, on se dit le gros ours il va être monstrueux. Le gros ours il. Il coûte cher, et il est très facile à tuer, donc euh... il y a beaucoup de pièges avec Kislev, beaucoup, beaucoup, beaucoup de pièges, et qui pour moi fait qu'à l'heure actuelle, on est au début du jeu, il n'y a pas encore eu de gros, gros patch, de nouveaux seigneurs, tout ça, je pense vraiment que Kislev c'est le plus difficile, et Démon du Chaos juste derrière. Et après Nurgle. Donc, plus facile pour moi, n'hésitez pas à commencer par Grande Katei et les ogres. Alors, c'est un conseil. Si vous adorez Kislev, commencez par Kislev. Soyez juste conscient que ça va être dur. Mais jouez en facile, tout ça, tout ça, euh, je vous l'ai déjà dit. Et si vous voulez jouer Nurgle, vous adorez Nurgle, jouez Nurgle. C'est juste un petit conseil pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas trop. Je conseille Katei et gressus Voilà, pour commencer. Si vous voulez jouer autre chose, si vous adorez slanesh Attendez un mode pour les démonettes. Non, je... ah, si vous voulez jouer Korn, jouez Korn. Si vous voulez jouer de Zinch, jouez de Zinch. Si vous voulez jouer Démon, jouez Z... C'est un jeu vidéo. On est là pour prendre du plaisir. Moi, c'est juste un petit guide, un petit conseil. Et soyez conscient des forces et des faiblesses des factions. Et euh, bah oui, si vous commencez par. Euh... Qui se lève, euh, ça va être dur, <rire> ça va être dur, mais c'est aussi ça. Passe aussi Total War de façon les Total War, quels que soient les jeux, Total War sont toujours passés par une phase d'apprentissage et parfois bah, vous prenez une grosse claque dans la gueule, mais vous avez appris et ça se passera mieux plus tard. Voilà, j'espère que cette petite vidéo euh, de tuto pour mieux attaquer les factions euh, du 3 euh, vous ont, vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos impressions, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord, le respect quand même dans les commentaires, bien entendu. Mais euh, est-ce que vous êtes d'accord avec ma liste, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ma liste? J'ai essayé d'argumenter pourquoi tel, tel choix. Pourquoi je trouve que certaines factions sont plus faciles et d'autres plus dures? Euh, N'hésitez pas à me donner vos impressions. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. à plus, dans le Lexus. Salut, c'est H.U.T. Alors, euh, je suis pas content. On parle pas des nains du chaos euh, dans cette vidéo. Ouais, enfin, si, si, ça parlait du chaos, mais bon, c'est pas. Enfin, les nains du chaos, tout ça, tout ça. Mais euh, je n'apparais pas et ma faction n'apparaît pas et ça, ça me plaît pas. Hein? Donc euh, voilà, mais n'hésitez pas quand même à liker, partager autour de vous hein, pour les débutants, tout ça, tout ça, euh... et puis bisous, voilà, les réseaux sociaux, la playlist Warhammer, bisous